Oui, je m'appelle Pascal Laurence, donc je suis au DCF de Tours, dans la région Centre. Alors on a eu le, le, le plaisir ce soir d'avoir votre conférence, et c'est vrai qu'on a pu voir le, le, le public très enthousiaste sur toute la durée de la conférence. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il y, y a vraiment une, une mise en corrélation aussi avec un vécu, donc, ce qui a permis quand même d'apporter beaucoup d'images, à tous les propos qui ont été apportés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on enfin moi personnellement, j'ai pris beaucoup de notes parce que ça m'a permis vraiment de, de structurer en fait les, les, les éléments et les étapes qui sont donnés au travers de, de, de ces exemples. Et euh, je pense que je vais pouvoir bien retranscrire ça dans mon entreprise, parce qu'il y, y a quelques pépites que j'ai pu euh, euh, trouver que je vais mettre en application tout de suite parce que l'important, bien évidemment, c'est d'appliquer ce qu'on qu écoute, ce qu'on entend, même si ce n'est pas sur la totalité, mais au moins les, les quelques éléments que j'ai retenus euh, qui sont vraiment super et que je vais m'empresser de, de, de mettre en œuvre dans mon équipe. Voilà. En tous les cas, bravo pour, pour cette conférence très intéressante.